si vous étudiez votre propre mental, si vous étudiez votre propre personnage, ce que vous considérez que vous êtes. Normalement, ce que vous appelez une personnalité, c'est essentiellement différents niveaux de constipation. je n'aime pas ceci, je ne supporte pas ceci, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'aime que ceci, je ne peux pas aimer cela. Différents niveaux de constipation. Qu'est-ce qui cause cette constipation La constipation, dans son sens physiologique, signifie la constriction d'un tube. Ici c'est la constriction de son propre mental et de sa conscience. Ils sont tenus, il n'y a pas de flux libre de la vie, elle est restreinte parce que votre capacité à faire l'expérience de votre vie n'est qu'à travers les instruments que sont votre corps et votre mental. Votre corps, ou votre mental, contraint d'une manière ou d'une autre, signifie que votre capacité à faire l'expérience de la vie devient également constipée. Cela arrive de bien des façons. Vous serez surpris, beaucoup d'entre vous pensent que vous avez dépassé ces choses, mais quand vous aviez 10 ans, votre tonton, votre oncle, je veux dire. Votre oncle vous a dit quelque chose, il vous a traité d'idiot. Maintenant, vous avez 50 ans. Et pourtant, il y a 40 ans, il vous traitait d'idiot, ça vous dérange encore. Quand vous voyez son visage, il m'a traité d'idiot. Et ainsi de suite, ça continue. Plus votre personnage est solidifié, ou votre personnalité est solidifiée, plus vous portez d'entailles et de blessures sur vous. Et ce ne sont pas des blessures physiologiques qui sont à guérir, parce que ce sont des blessures auto-infligées. Elles sont portées comme des médailles d'expérience de la vie. Donc elles ne partent pas. À cause de ça. J'aime ce gars. Je n'aime pas ce gars. J'adore cette personne. Je déteste cette personne. Je ne peux pas supporter cette personne. Tout ceci s'est produit. Pour les prochaines 24 heures, vous devez faire ceci. Tous ces ans, l'ami, ennemi, absurdité. Vous n'êtes pas obligé de leur dire je t'aime. Pas nécessaire. En vous-même. Vous devez arriver à un sens absolu d'acceptation de tout. Donc, quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, quelqu'un a marché sur votre pied, quelqu'un a marché sur votre tête. 24 heures. Juste une petite ordonnance, seulement pour 24 heures. Arriver à une acceptation absolue de tout vos choses mentales, vos choses émotionnelles, vos choses corporelles, chaque fichue chose et les choses sociales, juste simplement les accepter comme elles sont. Vous n'avez rien à faire avec quiconque, juste en vous-même. Si vous faites juste ceci, la vie se déroulera à plus grande échelle.